Je m'appelle Aurélie Pedraja, je suis artiste-peintre-illustratrice. Je suis Fabienne Sauvageau et je suis graphiste euh, freelance. Véronique Masneau, je suis autrice jeunesse. Moi c'est Anne Brunner et je suis artiste voyageuse. Mmh. Alors les Croqueuses de Paris, pour moi, c'est d'abord une histoire d'amitié. Vraiment, c'est ce qui nous réunit. Alors, on est voilà, quatre amoureuses de Paris, quatre copines artistes, gourmandes invétérées, euh, qui aiment partager leurs bons plans. Donc on dessine, on photographie, on filme les lieux, euh, que ce soit café, restaurant, euh, boutique, musée, euh, jardin, quartier. Alors la rencontre des Croqueuses de Paris s'est faite en, en, plusieurs, en plusieurs fois en fait, puisqu'on se connaissait euh, toutes mais séparément. On avait euh, différentes euh, amitiés euh, croisées, euh, voilà, et euh, Véronique a réuni un peu tout ça. Et puis euh, l'aventure a commencé comme ça, et, et on a fait des sorties tous les mois, et puis on a publié sur le blog, et puis on s'est lancé un peu dans la chaîne YouTube, et puis dans les réseaux sociaux, etc. Et en fait petit à petit on y a vraiment pris goût, on a intégré Anne, euh, et voilà. Et... Tranquillement, les choses se sont, se sont développées jusqu'à maintenant, ça fait cinq ans. Cette fois-ci, on s'est retrouvés pour deux jours consécutifs. Le premier jour, le matin, on est allé au jardin du Petit Palais, un lieu que certains d'entre nous connaissaient déjà, mais on n'y avait pas croqué avec le crayon, seulement croqué avec la fourchette. Et cette fois-ci, voilà, on y a dessiné. Et le lendemain, nous avons terminé dans la verdoyante Recyclerie. Alors, quand on arrive dans un lieu, on fait déjà le tour tout ensemble. Chacune doit choisir un petit peu l'endroit. On a quatre visions, toujours différentes. C'est ça aussi qui est intéressant. Chacune, en fonction de ce qu'elle aime faire de, ou du défi qu'elle a envie de se lancer ce jour-là, on ne sait pas. <rire> euh, elle va dire ah, c'est ça, j'ai envie de dessiner. On ne sait jamais vraiment à l'avance, mais c'est vraiment d'être dans le lieu. Et il y a un truc qui va nous. Oh, ah voilà. Bah, par exemple, au marché des Enfants Rouges, bah, j'ai dessiné l'étal du poissonnier. Alors qu'en en entrant, je j'aurais jamais pensé. Mais il était, il était graphique, il était beau. Euh, voilà, j'ai craqué sur ce sujet. Ça aussi qui est intéressant c'est qu'on va ensemble dans un lieu, mais après on se l'approprie à notre manière, avec nos propres techniques. On a un petit peu des caractéristiques, moi j'ai tendance à partir dans des choses très vastes qui font beaucoup rire les autres, parce qu'au bout de deux minutes je regrette forcément d'avoir attaqué l'ensemble de l'endroit plutôt que quelques petits détails. Et après au niveau des techniques, quelquefois je prends du crayon de couleur et là j'essaie un petit peu de, de faire plus du feutre pinceau, de sortir un petit peu de ma zone de confort, donc euh, ce matin j'ai fait un petit peu plus euh, de feutre pinceau. Pour ma part, c'est vrai que je suis très technique mixte. J'aime beaucoup mélanger les techniques entre elles. C'est souvent une base de dessin avec crayon de couleur. Et puis ensuite, pour la mise en couleur, ça varie selon mon humeur, mais soit je vais utiliser de l'aquarelle. et En ce moment, je suis pas mal sur les feutres à alcool. Un mix entre crayon de couleur et feutre à alcool. Alors mon outil de prédilection, c'est ma boîte d'aquarelle, les petits godets de couleurs. Et pourquoi l'aquarelle Parce que déjà, en voyageant, c'est ultra pratique. Puis ça glisse, ça vole, c'est léger. Et le crayon bleu et rouge, c'est mon grand-père avait ça dans son atelier, Assez que mon frère qui est charpentier. C'est des outils qui traînent à la maison. Quand j'étais petite, je dessinais, je me suis soumue d'avant. Il y avait ça chez papy, je prenais... Ce bicolore là, rouge bleu, et ça m'a rappelé un petit peu mon enfance. Et puis j'en ai retrouvé dans les tiroirs lorsque j'ai déménagé. Moi j'aime beaucoup le contour en rouge déjà, donc je travaille beaucoup au crayon couleur rouge léger au début et ensuite je repasse au posca je pense que je vais rehausser avec de, de la couleur bien pétante un peu de jaune et un peu de vert puisque les chaises sont jaunes la végétation est bien verte parce qu'elle est éclairée par derrière par la rue en plus aujourd'hui avec le soleil qu'il y a c'est vraiment éclatant donc voilà en fait en fonction du lieu aussi je vais choisir la technique parce que j'aime bien là c'est vraiment sympa de faire ressortir le vert et le jaune Aurélie et moi, notamment, on fait beaucoup de carnets de voyage. Et quand on est à l'étranger, qu'on se pose pour dessiner, etc., on attire les regards et les gens viennent et on nous décontacte. Même quand on ne parle pas la même langue et les gens sont sympas et tout. Et du coup, quand on rentre, on a fait l'expérience que c'est exactement la même chose ici. C'est juste que nous, on prend pas le temps on n'est pas dans notre optique. On est en voyage, on prend le temps, on dessine. C'est ce qu'on a choisi de faire avec les croqueuses. On dessine, on fait quelque chose d'artistique qui prend du temps, donc les gens ont le temps de venir nous voir, de nous approcher, de commencer à lier le, le contact. Et c'est comme ça qu'est née d'ailleurs l'idée du sourire du lundi. Chaque lundi, sur notre page Facebook, on publie un sourire. Alors, soit un à nous <rire> soit celui de quelqu'un qu'on a rencontré justement sur un lieu dont on partage l'adresse, etc. Si soi-même on est avenant, on rencontre toujours des gens qui, sont, qui vont s'arrêter pour sourire, qui vont... Voilà, on, on crée le contact en fait. Et avec le dessin, c'est plus facile. Bum bum bum bum